Ce serait l'opéra. Ce serait le quartier euh, République, la place de la République, parce qu'il est chargé d'histoire, cette histoire qui fait de Strasbourg une ville avec deux cultures, qui fait de Strasbourg une ville qui doit être tournée à 360 degrés vers nos voisins allemands, parce que je crois que c'est important. Et puis la République, parce que c'est liberté, égalité, fraternité, cette fraternité que je mets au cœur de mon projet. Si j'étais une célébrité, je serais Django Reinhardt. Jets Lang. C'est un événement qui n'existe pas encore et que je voudrais créer, la fête de la Fraternité. Pour donner à voir que la Fraternité est la solution aux inégalités, que la Fraternité est la solution aux violences, et je la co-construirai avec l'ensemble des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Le, la signature du pacte pour la démocratie à Strasbourg Je ne crois pas avoir renoncé dans ma vie à quoi que ce soit. J'ai un métier, j'ai toujours gardé mon métier, j'enseigne je, le droit et c'est un magnifique métier. La création d'une chambre de la participation citoyenne, parce que... Nous sommes à un tournant où des décisions importantes devront être prises et ces décisions devront être prises dans la co-construction avec les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois. La seconde mesure, c'est un ensemble de mesures pour rendre la ville de Strasbourg habitable, respirable. Et enfin, c'est mettre en œuvre une des mesures de manière à assurer que notre jeunesse puisse habiter Strasbourg dans la paix, dans la concorde, et le travail est important encore.